Bonjour! Avant de vous parler de l'ouvrage que nous avons coécrit, nous allons nous présenter. Je m'appelle Christine Racinou. J'ai été éducatrice spécialisée pendant près de 29 ans dans une dizaine de structures différentes, relevant souvent de la protection de l'enfance. Dans ce contexte, mon grand désir de transmettre m'a fait accueillir nombreux moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés. J'ai toujours éprouvé le besoin d'écrire, de garder trace, des instants photos, des moments marquants de ma pratique éducative. Vous pourrez en découvrir une douzaine dans cet ouvrage. Mes questionnements professionnels m'ont renvoyé régulièrement à la lecture, aux études et à la formation. La dernière en date est la réalisation d'un master de recherche en sciences de l'éducation dans lequel j'ai interrogé les représentations et les valeurs de ces professionnels qui acceptent d'accompagner, sur leur lieu de travail, stagiaires, apprentis, collègues, pendant le temps de leur formation. Et toi Jacques Alors, je suis Jacques Marpeau. Euh, je suis suffisamment âgé, et c'est une chance, pour avoir participé à la naissance de l'éducation spécialisée. J'ai par exemple participé au premier examen d'État, qui était le fondateur d'une reconnaissance d'une profession mais en fait ce qui m'intéresse c'est la permanence des processus d'humanisation chez l'enfant, chez l'adolescent et l'adulte dont l'éducateur est en charge. En fait pour faire simple, j'ai été directeur de l'éducation jeunes, j'ai été formateur dans le département d'éducation spécialisée euh, d'un centre de formation qui est devenu l'IRTS Paris, dont j'ai pris la responsabilité de la formation continue. À ce titre, je suis intervenu dans les institutions sur les situations qui sont extrêmement complexes et difficiles, et ce, au, au sein des équipes. Puis je suis devenu consultant, et là euh, j'ai travaillé en particulier sur toute la réécriture des projets professionnels qui mobilisaient l'ensemble des corps de métier participant à une institution éducative. Euh, par ailleurs, euh, j'ai commis une thèse euh, sur le processus éducatif, et euh, je suis l'auteur de deux livres parus également chez R.S. Comment avons-nous élaboré cet ouvrage Il n'est pas facile de parler de sa pratique. Si on peut faire un bilan d'activité et dire que Jacqueline, dans cet atelier, a montré des compétences formidables. Mais je veux dire par là, il n'est pas facile de revenir sur des situations de tension, des situations de crise, là où l'éducateur... Euh, euh, s'en est pris plein la figure et a entendu euh, énoncer ou euh, mettre en acte son inutilité, voire même euh, s'est fait renvoyer le fait qu'il fait souffrir plus qu'autre chose. Il est très très compliqué d'en parler vraiment, c'est-à-dire euh, d'oser aller au bout de la façon dont l'autre nous atteint, nous blesse, euh, euh, convoque des émotions euh, qui nous font agir et interagir avec lui qui sont partie prenante de cette euh, expérience éducative et qui participent à faire euh, opérer ou pas cette euh, relation éducative qui fait vraiment partie euh, des motivations euh, essentielles qui font que j'ai pris le risque de vous exposer dans cet ouvrage ces situations euh, qui m'ont laissé parfaitement perplexe, mécontente de moi, quelquefois même fascinée par euh, les comportements déviants ou asociaux euh, qui se déployaient là. Donc, euh, je, je les expose et toi Jacques, tu prends le relais. c'est... C'est important de voir combien la question de la prise de recul pour pouvoir comprendre euh, est importante dans le, dans le travail éducatif. Mais quand euh, on lit les situations rapportées, quand on prend conscience de la complexité, de ce qu'est une enfance euh, euh, privée, même de, de ce qui fait l'enfance, et de la violence des situations vécues par des adolescents qui sont pris dans des tensions totalement incompréhensibles, il est encore plus difficile de comprendre que le, la pratique éducative, ce qu'on appelle la pratique, est composée aussi d'un travail de réflexion extrêmement complexe et euh, le, le fait d'être invité à travailler sur une proposition euh, de travail avec ce qui peut permettre de faire sens à l'intérieur de, de ces situations, est assez difficile pour un interlocuteur extérieur aux situations, mais ce qui est très intéressant, c'est justement de pouvoir témoigner de ce travail sous-jacent qui est toujours fait par un, par un professionnel. Donc je suis invité à donner euh, un peu mon interprétation de, de l'énigme, mais ce n'est surtout pas un modèle de ce qui doit être compris, c'est juste euh, une faire partager au lecteur ce, ce travail de comment on peut ouvrir à des compréhensions qui ouvrent à d'autres possibilités. C'est tout. Nous avons voulu vraiment faire valoir, oui c'est le cas de le dire, les ressources d'une équipe qui de nos jours manque de temps pour sa réflexion et vraiment coincée dans les... Prête à penser de référentiels tout faits, décrétés de compétences, euh, obligés de remplir des grilles d'observation, susceptibles de respecter des guides de bonne pratique. Notre ouvrage sort dans un contexte de pandémie qui aggrave la précarité affective et relationnelle des jeunes déjà en difficulté. Elle plonge aussi dans le désarroi des jeunes n'ayant jusque-là rencontré aucun problème particulier, adolescents, jeunes adultes, qui voient barrer leur avenir, qui ne disposent plus des relations sociales habituelles dans leur groupe de pères, qui trouvent des adultes moins disponibles pour leur répondre et pour en répondre. Côté protection de l'enfance, le département se désintéresse du jeune majeur. Après un suivi, il lâche le mineur isolé à son statut d'adulte, redevenu étranger, indésirable. Nos politiques sociales sont aujourd'hui managées par des gestionnaires férus de droits administratifs, arcs boutés sur la question de l'efficience, pratiquant l'évaluation immédiate à partir de critères qui n'ont rien à voir avec ce processus d'humanisation dont nous parlons. C'est pourquoi notre travail, au-delà de sa première adresse auprès d'intervenants directement ou indirectement concernés par l'éducation spécialisée, peut concerner d'autres lecteurs, n'est-ce pas Jacques Oui, c'est là où moi je trouve très très intéressant que ce livre puissent être euh, lu par euh, l'ensemble des professionnels euh, s'intéressant à l'enfance ou interpellés par l'enfance. Alors bien évidemment, des spécialistes comme les psychologues, comme les, les psychiatres, comme les pédopsychiatres, mais aussi en tout premier lieu les juges des enfants, et qui réussissent à, à comprendre le, le quotidien euh, de, du travail éducatif euh, dont les situations témoignent. Bien évidemment, ça va concerner aussi les enseignants qui, eux, euh, vivent e les, des réactions qui ne sont pas liées à ce qui se passe dans, dans le groupe classe, mais qui sont liées à tout l'extérieur, mais qui concernent bien euh, toute la capacité de mobilisation d'intérêt des enfants dont ils sont en charge. Bien évidemment, les éducateurs spécialisés ce livre s'adresse à eux en tout, premier, en tout premier lieu, mais aussi tous les, les éducateurs de jeunes enfants, plus difficilement, mais de façon encore plus pointue. Je pense que ce livre s'adresse aux parents, mais sur un autre plan. Si des parents réussissent à comprendre la complexité de ce qui traverse leur enfant, euh, ils peuvent trouver là, comment utiliser les professionnels des différentes catégories comme point d'appui à la restauration de leur autorité et de leur fonction parentale. Et si cet ouvrage permet donc d'offrir à chacun quelques petites, petites pistes pour relancer euh, l'importance et l'urgence du débat sur les enjeux de l'éducation aujourd'hui, je pense que nous aurons réussit notre pari.